Bonjour à toi, chers spectateurs. J'espère que vous avez pris un petit, un petit bout de LSD <rire> ou un peu de drogue parce que on va parler d'un sacré bout. On va parler de After Blue Paradisal, le deuxième long métrage de Bertrand Mandico après Les Garçons Sauvages. Et l'histoire, no joke, c'est ça c'est celle de Roxy et qui est toxique parce que tout le monde l'appelle toxique, qui est un jour sur une plage alors qu'elle est avec ses amis. Va voir une tête d'une personne vivante, va la déterrer. Cette personne, ça va être une certaine Kate Bush, recherchée un peu partout pour une série de meurtres. Et elle va devoir, avec sa mère, partir dans les montagnes pour aller assassiner Kate Bush. Kate Bush qui s'appelle aussi Katarina Bouchowski, hein. Katarina Bouchowski. Voilà. Exactement. <rire> voilà. Donc oui, je sais, c'est perché. Alors... Il y a Alba qui est déjà de retour, parce que, à peine on avait fini de tourner Nightmare Alley, je lui demande si jamais tu as une envie de film, tu me le dis. Instantanément, il s'est retourné vers moi, il... il a fait Mais il y a le bandico dans pas longtemps, est-ce que ça te dirait qu'on le fasse Et j'ai fait Ah oui, toi, tu veux pas t'attaquer à du soft hein. Ah oui, oui. Et non, donc oui. voilà, Alba. <rire> Comment vas-tu Ben, moi, écoute, je suis enchanté, parce que j'ai vu le meilleur film de ces dix dernières années. Non, non. Je veux dire, voilà, un chef-d'œuvre. Non, non, mais, non, mais, sans blague. Euh, non, mais j'avais très envie de le voir parce que comme beaucoup de gens euh, qui, ont, qui ont découvert Mandico, je l'ai découvert donc avec les garçons sauvages qui m'avaient, moi, transporté. J'avais adoré Les Garçons Sauvages. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui nous fait un film enfin, complètement azimuté de la tête, euh, irréel, bourré de références. Donc ça allait du côté de l'île du docteur Moreau, tu vois, donc de la littérature, de, euh, du cinéma fantastique du cinéma, des années 50. De 60, Cocteau, hein. de Burroughs. Ouais. Voilà, euh, William S. Burroughs. Je me suis dit, mais c'est un mec pour moi. Je veux dire, Mandico, il est pour, il est, son cinéma est fait pour moi. Bon. Et donc je me suis dit, bah on va aller voir After Blue Voilà, et c'est comme ça qu'il m'a convaincu, hein, parce que j'avais l'intention d'aller le voir, mais je vous avoue que l'idée de faire une vidéo avec Alvin déjà m'enchantait beaucoup, mais en plus qu'il me sorte comme film, j'ai envie de parler d'After Blue, je me suis dit, ah ouais d'accord. Alors d'habitude, j'ai jamais personne pour ce genre de vidéo, mais là si j'en ai un, ah, non, je le moi... tiens, je le garde. Ah mais moi je fais du, tu sais, dans le dans tout, moi. Ah bah, je sais bien. <rire> je fais dans tout. Je mange à euh, tous les râteliers. Je sais <rire> même pas comment placer de contexte autour de ce film, parce que Mandico, il sort ses projets tellement de nulle part qu'il n'y a mmh. pas vraiment de contexte à placer. Mmh. Donc, Les Garçons Sauvages, Alors ça n'a pas beaucoup marché en France, mais ça a eu un bon aura à l'international, mine mmh. de rien. C'est un film qui a réussi à toucher une certaine niche de spectateurs. Et encore une fois, même moi, je reste le premier estomaqué de voir que, pour prendre un exemple très personnel sur la chaîne YouTube, vous allez voir dans les vidéos les plus populaires, Les Garçons Sauvages font partie du top 20 ce qui me cloue encore une fois parce que ça reste un mmh. film de niche donc mmh. sur le papier c'est pas supposé toucher beaucoup de spectateurs mais voilà et, et donc du coup il nous présente son nouveau projet qui avait l'air d'être un western techno futuriste à la barbarella et Zardos, complètement perché érotique aussi et porno comme érotique toujours, toujours, euh, très barré et donc voilà contexte placé voilà Albin, oui. à toi euh, -tu oui j'ai pensé d'After Blue mais, moi, moi After Blue m'a laissé un petit peu euh, circonspect comme... Mais j'aime ça, donc euh, je, je pense que c'est un cinéma, allez-y. Si vous voulez être un petit peu dérouté, si vous voulez vous confronter voilà, à un univers complètement personnel, complètement unique, euh, il faut y aller, quoi. Je veux dire, il faut y aller, c'est un cinéma qu'on est... qu ne fait plus, je veux dire ou un... qu'on n'ose pas faire, qu'on ne qu peut plus ou qu'on ne peut pas faire. Euh, en tout cas, très... enfin, lui, le fait, et, euh, et donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vu en salle de cinéma. Bon, après, le film en lui-même euh, a des défauts. Bon, je, en fait, bon, pour être tout à fait clair, on en parlait tout à l'heure, le film est un peu laborieux, voilà, un peu vain euh, sur certains... Euh, sur de nombreux aspects, dans son scénario notamment. Mais il est tellement... Et, mais moi, je, je trouve que Mandico, esthétiquement, est tellement jusqu'au boutiste, tellement... il va tellement loin qu'il qu arrive quand même parfois à, me, à moi, à me saisir. Tu vois Et à me dire, mais waouh quoi c'est c'est dingue ce que je suis en train de regarder et, et malgré ses faiblesses tu vois malgré sa roublardise enfin son... ça ça voilà son son, son, son, son ses imperfections il euh, y a de la poésie et je trouve beaucoup de charme quand même à son cinéma et à After Blue malgré tout oui malgré tout <rire> euh, alors euh, comme tu l'as dit le mot déroutant et le mot juste c'est très déroutant comme film on est vraiment dans une position où on n'est pas forcément très bien durant une partie du film on est assez mal à l'aise parce qu'il y a vraiment une ambiance très particulière assez craspec assez dégueulasse par beaucoup d'aspects oui. ça m'a rappelé le côté très organique qu'avait certains films de David Cronenberg oui. notamment ah. sur Existence où ah, il y avait bon, un petit peu ce même rapport un peu craspec et dégueulasse à des... À du pu, des liquides, mmh. des, des mollusques, mmh. des. À des matières, quoi. Euh... À des matières qui ne sont pas forcément sur lesquelles tu auras en envie de poser tes mains tout de suite. Exactement. Oui, et, et, et du coup, ça fait qu'on n'est pas hyper bien. Après, comme tu l'as dit, il y a une ambiance, il y a un rapport à l'image qui est très atypique, il y, y, y a une forme qui est, qui est très symbolique et qui va pousser à, à l'interprétation, voire même à la surinterprétation un peu trop facilement, ce qui fait qu'on peut clairement se perdre devant ce film. Euh, pour autant, c'est un film qui est tellement iconoclaste, mm. tellement atypique, tellement presque over the top dans plein de trucs mm. que tu peux pas non plus dire que tu passes un mauvais moment devant. Tu passes voilà, un moment qui ça. peut être déroutant, mais pas un mauvais moment devant. Voilà, ça, même si le, le film peut paraître un peu long. Voilà parce que moi je trouve quand même assez redondant. C'est très voilà. long. Il ça, est par redondant. contre, c'est très très long. On s'ennuie un peu euh, au, au milieu, euh, mais comme tu dis, enfin, euh, on, on a quoi, on a de quoi se mettre sous la dent et euh, et, euh, et, et si tant est qu'on soit sensible à, voilà, à cette physicalité de l'image, à, à, à ces matières, à ces couleurs, qui encore une fois sont jusqu'au bouddhisme, mais vraiment Mandico, c'est vraiment... Euh ça passe ou ça casse quoi, tu mmh. vois c'est vraiment une, la phrase cliché, ça passe ou ouais. ça casse, ouais, mais, mais Mandico c'est vraiment paroxystique. Mais c'est de plus en plus de rare ça. de voir des cinéastes qui font ça passe ou ça casse, ouais. c'est tellement, tellement rare aujourd'hui ouais. justement où on a tendance à voir beaucoup d'auteurs et de metteurs en scène à rentrer dans un petit moule, que voir un mec qui te dit tiens regarde mon film et je sais que tu vas peut-être pas l'aimer mmh. ou je sais que tu vas l'adorer, « Prends-le comme tel, démerde-toi avec ». C'est presque un peu ce qu'il nous dit des premières minutes avec cette phrase, avec cette voix oui. off qui nous invite à, au voyage en disant littéralement euh, « Vous n'ayez pas peur, je vais vous guider ». T'es es un peu en train bah, de te dire « Ok, je vais être perdu, je, je le sais maintenant ». Oui, bien bah, évidemment, cette phrase-là est complètement méta. C'est à nous qui s'adresse, effectivement, c'est ça, c'est… Vous êtes dans l'espace, quoi. Vous êtes dans C'est vrai qu'il on... nous balance. Si vous n'êtes autre... pas sur votre planète, vous ah, êtes dans l'espace. On est dans un autre espace. Démerdez-vous, voilà. Démerdez -vous, vous, vous êtes dans l'espace. Mais c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il nous... nous emporte complètement quand même ailleurs, quoi. Ouais. Complètement ailleurs, avec euh, que des effets artisanaux, euh, profilmiques, des trucages euh, plateau, en plateau. Que, que, que, que euh, du concret. Que du, que concret. du concret, voilà. Exactement. Oui, oh oui. Je te propose qu'on passe à l'écriture Ouais. On va avoir beaucoup de choses à dire, enfin, là, euh, même si je pense qu'on va se perdre, à mon avis, on va se perdre dans cette vidéo, attendez-vous <rire> à ça. Bertrand Mandico seul, de toute façon je pense qu'il sera accompagné de quelqu'un, ça ne marcherait pas et ça ne serait pas possible. Euh, L'écriture concrètement euh, se veut être un pseudo voyage mystique, si on devait le résumer. C'est-à-dire que l'objectif c'est clairement d'avoir une fille et sa mère qui vont essayer d'aller retrouver une femme dans les montagnes, mais derrière on sait très bien qu'il va se passer plein d'autres choses. Et en même temps, il ne se passe pas tant de choses que ça, c'est mmh. surtout basé sur une rencontre avec mmh. un autre personnage qui est supposé éveiller certains attraits, qu'ils soient physiques, mentaux, culturels, psychologiques, euh, soit auprès de Roxy, soit auprès de sa mère. enfin C'est un film qui clairement se veut être à la fois aussi simpliste que finalement très poussé. Oui, c'est ça. Pense. Et de toute façon, c'est tout ce paradoxe-là qui anime le cinéma de Mandico à tous les points de vue. C'est-à-dire mmh. que tu vois, on est dans de l'imaginaire absolu, mais un imaginaire créé à partir du réel, que du réel, uniquement du réel. Euh, on te met des voix, il, il filme d'abord lui en plateau, enfin, il, il fait d'abord l'image, il filme et ensuite il post-synchronise, mmh. et, et il crée tout le son du film, et créé par lui-même. Ça, ça c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que le mec euh, ne fait aucune captation son... En plateau, il fait tout en post prod, tous les sons, tout. Ça donc, se donc, ressent dès le début, ça, ça se ressent. ressent. Et c'est à dire que, et donc t as, t as effectivement euh, cette euh, comment, cet écart permanent chez lui. Et c'est vraiment un cinéma de l'écart, du, du, du paradoxe, du queer, tu vois, de l'hybride. Et comme tu dis, bah c'est, ça rejoint exactement ce que ce que tu disais. C'est un voyage, c'est une invitation voilà, à un voyage perçu. Et donc, bah, conséquence de ça, bah à la fois, c'est très simple. <rire> faut pas du tout quoi. Je veux dire on est, on est perdu, et euh, mais, mais ça, mais ça c'est quelque chose quand, quand on l'accepte qui est quand même, euh, bon, qui nourrit l'imaginaire voilà. et ça peut être gratifiant même en un sens j'aurais envie de mmh. dire parce que tu te satisfais presque de réussir à te dire que ce voyage aussi simple soit-il va quand même pousser à l'interprétation bon après c'est la réflexion qu'on se faisait en revenant du film et en discutant ensemble, ça pousse presque ce que je disais au début, la surinterprétation oui, c'est à dire oui. que tu vas passer ton temps à te dire ouais. mais ça, si elle fait ça, c'est que ça a forcément une symbolique, je veux dire à un moment elle va se servir d'un mollusque ou d'un crustacé pour commencer à se toucher, à se faire du bien enfin il y a forcément un truc derrière, ça peut plus ajuster être un mec qui se dit oh tiens un mollusque oh euh, non, non c'est ouais. pas possible c'est pas possible il y a forcément autre chose derrière en là, plus, du coup, en, tu... exactement puis en plus en termes de contenu à mon avis c'est pas si puissant que ça enfin je veux dire c'est pas c'est pas non plus d'une puissance intellectuelle ou oh, d'une richesse thématique enfin les paraboles sont parfois un peu évidentes bon voilà après moi ce que j'aime c'est aussi ce côté il y a un côté ludique voilà ouais. qui, qui, qui est dans l'écriture mais puis puisqu'on parle d'écriture, voilà, comme je disais, c'est quand, quand même parfois laborieux, c'est hyper redondant. Mais aussi, ça va avec le, le, le, le trajet initiatique du personnage. Mmh, c'est en fait, ça. Les gars sont sauvages, c'était aussi un récit initiatique, d'ailleurs. Oui. Hein, et d'ailleurs, je pense que le film de cinéma de Mandico qui brasse tellement de références, donc qui est absolument méta, euh, c'est aussi un cinéma euh, qui, qui cherche à initier le spectateur. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, nous aussi, initiés. À une espèce d'expérience panthéiste, tu vois, avec tous les, les sens, les éléments, la chair, la terre, euh, les plantes. <rire> Et voilà, il va vivre une expérience érotique. Oui, voilà. c'est ce que j'allais l'air bon dire. Il y a, y a un des... érotisme cinématographique. Ah, c'est impressionnant là-dessus. C'est ça qu'il mais... invente même. Mais parce ou... qu'il a envie d'aller chercher des références qui sont clairement très érotiques. Et je veux dire, oui. à partir du moment où, la... où le personnage de Roxy sort un bouquin qui s'appelle Emmanuel et Macbeth, t'as vraiment envie de te dire... Ah okay, ouais, j'ai dû juste Macbeth. Ah non, il y a Emmanuel et Macbeth. <rire> ouais, c'est plus... Eh, <rire> hey, hey, attends, non mais pour moi, ça plus clair pousse, pour moi, ça pousse le vice plus loin. C'est-à-dire que clairement, il veut dire à la fois, j'ai envie de convoquer des éléments cinématographiques qui vont investir mmh. quelque chose de très classique entre dans ce côté très tragique en mmh. allant chercher Macbeth et à partir du moment où tu vas chercher Emmanuel tu vas clairement chercher un parti pris de cinéma où justement Emmanuel ça reste quand même une énorme anomalie cinématographique si on revient à l'origine de son mmh. succès parce que ça reste quand même un film érotique très osé qui a été capable de faire 10 millions d'entrées en France mmh. Un Donc extraire. voilà, à partir de là, tu vas clairement ouvrir ton film en disant « Ceci est un film perché, très érotique, très homo-érotique, même si c'est oui, dans son côté très lesbien. Oui. » mais, mais clairement, c'est laborieux. Et je pense qu'honnêtement, il faut saluer aussi l'idée qu'un mec pose ça sur le papier et se dit « Je vais débarquer devant un prod et il va me dire oui. » Se dire ça aujourd'hui, mmh. c'est oser. Mmh, complètement. Donc si on peut quand même avoir beaucoup de choses à redire sur la manière avec laquelle le film se construit en termes de pure dramaturgie, et clairement là-dessus, on pourrait presque se dire que le scénario doit être basé sur euh, 80 pages grand max ouais, pour ouais, un ouais. film de 2 heures, c'est quand même très mince. Mmh. Mais au moins, il y a du culot. Et puis il y a du culot, et puis euh... il y, y a complètement... Euh... J'ai perdu ce que je disais. Je sais plus. <rire> je ne peux pas t'aider. Je, je, ah, je, je pensais à un truc, mais euh, je oublié. Donc, mais. Euh, oui, fin, il est complètement couillu. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est hyper couillu. Euh, c'est un cinéma qui qui sort du lot, qui sort du lot, qu'on qu est content de voir quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et comme tu disais au début, c'est vrai qu'il y, ce y, qu y a ce côté très gratifiant en tant que spectateur de peut-être oser aller voir un tel film en seul, comme oui. on se disait aussi qu'on mmh. était tous les deux allés voir les Garçons sauvages en ne sachant rien mmh. finalement du projet. Et c'est comme ça qu'on est le plus surpris finalement oui, au cinéma. Et c'est ce manque là aussi que, que je pense qu on essaye de mettre en avant depuis tout à l'heure, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avec la crise du Covid etc, on a tendance à avoir peur d'oser aller voir des films juste comme ça. En ne sachant pas ce qu'on va voir parce qu'on se dit qu'il faut mettre le masque, il faut sortir son passe, etc. Et le fait de se dire qu'on va aller voir un truc en ne sachant pas ce que c'est, c'est parfois très gratifiant en tant que spectateur, je pense. Complètement. En termes de mise en scène, bah c'est là qu'on va avoir le plus de choses à dire positives, je pense, vraiment objectives, parce que réellement, le film est splendide. splendide Visuellement, le film est... c'est un truc unique en son genre, quoi. C'est complètement euh, sous-psychotrope, quoi. C'est complètement psychédélique. Euh, voilà. C'est presque intemporel, j'aurais presque envie de dire, parce que honnêtement, je pense que tu montes ça à quelqu'un aujourd'hui, avec le grain de pellicule, avec ah, le travail des premières temporel. scènes. Je pense qu'il y a un mec il peut être perdu et se dire Mais attends, ce film est sorti en 2022, ah, pas dans les années ah, 70. Moi, moi c'est l'effet que ça m'a fait, quoi. Mmh. Déjà, avec Les Garçons Sauvages, c'était l'effet que ça m'avait fait, mais là, devant celui-là, je me suis dit, ouais, mais on est dans les années 70, quoi. Ouais, c'est ça. Un type qui n'est pas prévenu, il pourrait croire que c'est un film dans les... qui aurait été tourné dans les années 70. Tu peux quand même le détecter par le biais de certains aspects oui. d'image qui sont vraiment très... très Enfin, l'image est vraiment clean, pour le coup. Oui, elle n'a pas, pas cette texture qu'on pourra non, avoir durant, durant une certaine période du cinéma, mais mmh. il mais y a quand même quelque chose. Déjà, il y a l'envie... À travers ce format parce que on l'a pas forcément vu parce que je pense que dans notre salle ils ont un peu tronqué les bords mais en fait le film est quasi en letterbox ça veut dire que les bords sont légèrement arrondis en fait ah oui d'accord et comme ah, les garçons ça, sauvages les garçons oui, sauvages étaient aussi dans ce format là ah, avec le côté format. vraiment les, les bords légèrement ouais. arrondis enfin ce côté vraiment tu regardes dans, dans, dans, dans le ton d'un objectif et mmh. tu vas voir des bouts de pellicule en fait se succéder les uns aux autres et je trouve que je trouve que ça donne un aspect vraiment atypique en fait au long métrage mmh. encore une fois au delà de ce grain au delà de cette texture au delà de, même cette envie de vouloir rajouter des effets de pellicule un peu craspec qui vont euh, qui va presque sauter par moment. Il enfin, y, y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de vouloir renouer avec un cinéma qu'il a certainement bercé. Parce que Mandico, je crois que c'est quand même un mec qui a 40 ballets, qui a grandi avec... Euh, Certains, certains films qui sont vraiment majeurs de cette période-là, enfin les Barbarella, comme je disais au début, les Ardos, les, les trucs comme ça, les films un peu perchés où justement on était avec des meufs où elles, étaient, elles avaient boîte dans l'espace, elles portaient des trucs moulax qui leur couvraient juste les tétons et la chatte et était envie de dire ok, d'accord. Euh, je pense que tu vas pas survivre longtemps dans l'espace avec une combinaison ouais. comme ça. Ouais. Mais tant pis, c'est assumé. Et on va chercher ça, on va chercher des références de western euh, quasi féministes, mais avant tout, euh, comme on n'arrête pas de le dire depuis le début, lesbiano-érotique. Mmh. Enfin, C'est complètement chez père quand même. C'est complètement, complètement, complètement, complètement chez père. Et pour autant, c'est très long. C'est très long. C'est compliqué. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, ça. Le film aurait été parfait en 40 minutes, tu vois, une demi-heure, 40 minutes, ça aurait fait un super cours. Moi, j'aurais je, je, enfin, je, vu un cours, je me suis dit, mais il est génial, son cours. Peut-être, je sais pas, avec cette confiance. Non, je pense juste que c'est l'envie d'embarquer le spectateur oui, à fond là-dedans. Dans et un voyage. Ça. Euh, voilà, et il euh, s'est euh, peut-être dit qu'une heure et demie, ce n'était pas suffisant. Alors que pourtant, une heure et demie, je pense non, que ça non, aurait ça été Non, ça aurait été bien, suffisant. parce qu'on aurait eu la durée, quand même, on aurait eu la durée. Et euh, de, du voyage, tu vois, on l'aurait senti et, euh, et on aurait eu moins de problèmes de rythme, quoi. Ouais, parce qu'il y a beau y avoir l'imagerie, l'imagerie est quand même aussi redondante, c'est bon de le mmh. préciser. Il y a quand même des scènes oui, où, ok, oui. on voit les effets, ils sont beaux, ils sont classe, ils sont élégants, ils dégagent quelque chose, mais. Euh... Mais je dois dire quand même, pour parler de la mise en scène de Mandico, euh, en fait, Mandico, ce, qu a, je ce que je trouve intéressant, qu'on retrouve donc dans After Blue, nécessairement, c'est que c'est un cinéma qu'on. Moi, en tant que spectateur, je. je, je je devrais pas l'aimer, parce que je le je, je, je, je trouve tellement factice, tellement artificiel, que bah voilà ça pourrait, euh, comment dire, euh, empêcher de l'émotion, ça pourrait empêcher euh, tout spectateur de, de, empêcher le spectateur de pénétrer dans son univers. Mais en fait, il va tellement loin, tu vois, bah qu'il arrive quand même à nous attraper par ces, ces images, quoi. Il va tellement loin dans l'imagerie, dans... dans dans le dans le flashy, dans le psyché, dans le surréaliste, que euh, et dans l'artifice, que euh, on, on est on est cueilli quoi, tu vois. Voilà, tout, tout, tout Non bah oui, non non. C'est un petite envolée. mais as raison. Mais, mais, euh, mais as raison. Enfin c'est ça qui est qui est surprenant chez lui. Et je sais pas à quoi ça tient. Sûrement, je pense à sa façon de de, de fabriquer le film. Et un amour du pratique aussi, Voilà, l'amour. En fait, je pense que c'est lié au côté, à vraiment à la fabrication. Mmh. Si tu l'évoquais déjà avant mmh. qu'on a parlé de la mise en scène, mais il y a le côté vraiment pratique, il y a le côté tu, tu, tu, tu, tu touches. quoi. C'est vraiment cette sensation que, que tout est présent à l'écran, qu'il a tourné ça dans des décors, même dans du naturel. C'est que que... lié à la présence, en fait. mmh. c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, euh, ces, ces personnages, ces plans sont, sont hyper présents. Mmh, c'est ça il impose quelque chose, mm. il impose quelque chose, c'est pas juste... On a tendance aujourd'hui très facilement à cataloguer certains réalisateurs comme des, comme des mecs qui posent leur caméra et qu'on ont tendance juste à, à se dire en posant ma caméra je peux me reposer sur ce qu'il y a en face de moi. Mm. Je prends l'exemple de cette semaine Uncharted, cet exemple parfait, mm. cet exemple d'un cinéaste qui a envie d'être audacieux mais qui ne sait pas comment l'être parce qu'il n'est pas servi par l'envie la... qui pourrait être présente en tant qu'objet cinématographique. Et After Blue, c'est l'opposé radical de ça, mais en même temps dans une même mouvance, cette envie de vouloir faire un cinéma qui soit extrêmement personnel, en oubliant derrière que peut-être le spectateur ne va pas toujours accrocher à ce qu'on met en scène. Mmh. Et c'est ça le paradoxe, en fait. C'est qu'on est sur deux divertissements qui sont complètement différents, qui ne touchent pas les mêmes publics, qui ne veulent absolument pas viser la même case de spectateur. Et pour autant, les deux, en un sens, se perdent dans les deux visions opposées de ce cinéma l'une en voulant être trop divertissante et en oubliant derrière d'être concrète et l'autre en voulant être tellement démonstrative graphiquement et visuellement qu'elle en oublie de construire quelque chose de plus passionnant en termes de narration et en termes d'histoire oui c'était moins, moins le cas dans les garçons sauvages c'était moins le cas dans les garçons sauvages qui tenait plus, qui était plus qu plus construit Parce qu'il y avait la découverte aussi, et parce mmh. qu'il y avait le fait qu'il y avait des éléments dedans, inhérents à la narration, qui faisaient que tu aimais la découverte. Mmh. Il y avait tout simplement le fait que tu découvrais que ces garçons n'étaient pas des garçons, mais en fait des oui, filles. C'est puis... un truc tout bête, mais ça suffit je pense à faire tenir la narration. non puis il était plus structuré, c'est-à-dire que les mmh. personnages passaient d'un état à un autre, donc il y avait un moment du film qui basculait, il y avait un vrai basculement, un vrai là c'est mort là il n'y en, en a pas. Euh... Y en a pas... Donc, euh, le film, en termes de tension narrative, était extrêmement bien structuré euh, dans, dans Les Ce qui peut là être hyper frustrant, parce que c'est vrai qu'il n'amène pas de réelle tension. Il amène une fascination, il amène oui, une, une, une, une mmh. poésie, un onirisme, comme tu pouvais l'évoquer. Un état d'hypnose. Ouais, c'est ça. Mais il n'amène pas de tension. C'est vrai que par moments, ça, ça peut en être manque un peu, un peu, peu. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, tu vois, c'est quand même des personnages qui vont chercher euh, une tueuse euh, sanguinaire. Mmh. Il aurait pu travailler, ça tu vois, j'y pense maintenant, mais c'est vrai qu'il aurait pu un peu, un peu plus travailler ça. Il aurait pu travailler. Après, voilà, c'est en fait, il aurait pu. S'il l'a fait comme ça, c'est qu'il avait envie de le faire comme ça. Exactement. C'est son Exactement. film. Euh, il fait ce qu'il veut, il fait il ce qu'il il chier et... à lui donner des conseils. Et non, là, mais il n'y a pas de ouais. conseils en plus. enfin <rire> C'est son film, il faut le prendre comme tel. Exactement. Après. Euh... Voilà, ça, ça, ça, ça, ça le regarde. Voilà, ah oui, si, complètement. S'il est content de son film, euh, tant mieux. Et moi, je trouve le film bourré de qualité, ah encore oui. une fois. Et une de ses qualités, c'est le casting, dont il faut parler oui, quand même. Oui. Le casting qui est ah vraiment hypnotisant. Donc, casting quasi 100% féminin, hormis la présence de Michael Herpelding qui joue Holgar 2, sinon tous les autres acteurs... Désolé, mais on doit dire actrice, sont <rire> des femmes. Elina euh, euh, Lowenson, qui joue Zora, donc la mère de Roxy, euh, est extrêmement imposante. Et qui est son actrice fétiche, en fait, et elle, est elle est son... dans tous ses films, en fait. C tous ça. ses courts-métrages, parce qu'il est surtout réalisateur de courts-métrages, à Mors Exactement. Euh, quasiment tous ses courts-métrages. Et si tu veux et faire, faire le lien, elle est aussi dans Laisser bronzer les cadavres. Voilà. Voilà qui, euh, mine de rien, ben oui, oui, non, on en est... parlait, est dans la même mouvance cinématographique Exactement. un petit peu que ce film-là. Et c'est vrai que dedans, elle jouait le rôle principal aussi du film, mmh. ce qui euh, montre à quel point ah c'est actrice. Mais, mais, euh... euh... mais non, non, elle est vraiment fascinante. Paola Luna, qui joue donc euh, Roxy, et, euh, oui, oui, oui. elle a un hypnotisme. Elle, elle a du charisme. Ah oui, elle a du charisme et une présence physique. Bon, après, elle m'a... Ça c'est une question de sensibilité, elle m'a un peu gavé quoi. Mais c'est le personnage. Mais parce qu'elle a un côté, ah. elle a un côté très, je dirais pas fleur bleue, mais tu sais genre euh, poupée ah, oui. de porcelaine. Ouais, poupée de porcelaine. C'est ça. Mais, euh... mais tu sens que c'est voulu de la part de Mandico de bah, l'avoir cassé, de oui. l'avoir foutu dans cette position. -là. Il casse très bien de toute façon. Tout comme de faire de Vilma la ponce une espèce de tueur. De chasseuses de prime hyper sexualisées. Artistes euh, euh, Oui, artiste <rire> peintre euh, fans de Chanel et de, et, de, et, de, et de chapeaux feutrés et de, et de bains de jouvence. Est-ce qu'on parle <rire> des pistolets ah, enfin, ça, ça, On n'en parle pas, mais oh, euh, sinon on oh, en... la découverte. Laissons Moi, la découverte. Moi j'ai envie qu ah, voilà. que les spectateurs découvrent les pistolets. Exactement. On peut citer aussi Agatha Bouzek qui joue donc Kate Bush. Qui est, qui est... Ah bah alors, alors elle. Alors, il a trouvé une alien, quoi. Ouais. J ah non, j ouais. Il a trouvé une alien. Il est ouais. allé chercher cette... Je crois qu'elle est mannequin. Oui, c'est ça. C'est étonnant. Ah bah ben c'est physiquement... Euh, elle, est... elle a oh le physique d'une mannequin, quoi. Ouais. Et, euh, et euh, elle, elle est complètement étrange, quoi. Ouais. Ah, elle est barrée. Elle hein. nous capte tout de suite. Oh oui. Et de toute façon, elle est mise en scène comme ça dans le film. Exactement. C'est une espèce de figure... Euh, sans, Quasi euh, mystique. Une figure mystique, ouais. Euh... Oui, qui en tout cas va, va amener le, le personnage principal vers une découverte, c'est la découverte d'elle-même. Voilà. Ouais, découverte Donc, euh... très orientée sur euh, le troisième œil. <rire> sur envie de le définir. troisième œil, <rire> voilà. voilà, voilà ça, on va regarder mystère, mais voilà mais, sur euh... le troisième œil. <rire> si vous... Mais c'est très ouvert à l'interprétation. Moi, ce que j'aime, voilà, chez Mandico quand même, c'est qu'on a une liberté, ah, voilà, mes spectateur C'est-à-dire que physiquement, on, on, comme tu dis, voilà, on, on ressent la présence des objets filmés. Et il euh, nous impose euh, aucune interprétation non plus, quoi, euh, à part sur certains aspects. Le oui, côté écologique, voilà, il y, y a toute une dimension quand même. Bah, la dimension parabole. écologique et féministe, elle est clairement là. bon de de façon, voilà on est pas la... cachée à partir du moment où on te dit que les hommes ils n'ont pas réussi à, à tenir parce qu'ils ont été tués par un gaz toxique. Oui, mais, euh... mais j'ai envie de dire, oui, mais moi je trouve que les femmes dans le film sont... Ce qui est intéressant d'ailleurs chez Mandico, c'est déjà dans Les Garçons Sauvages, tu sais dans Les Garçons Sauvages est-ce que je spoil les garçons sauvages Ou bon, tu voir. peux, oui, je oui, du principe oui. que vous l'avez vu. <rire> dans les garçons sauvages, euh, tu as donc ces hommes qui deviennent des femmes. Et, euh, et vers la fin du film, euh, les femmes sont aussi dangereuses. Parce que tu as tout un. un je m'en souviens plus très bien, mais tu as toute une réflexion sur ah oui. la masculinité. Et les femmes deviennent aussi dangereuses, mais d'une autre manière, en tout cas, fait. Euh, que les hommes. En tout ouais. cas, aussi vénéneuses. Et là, c'est un peu et, le cas aussi. Et là aussi, c'est-à-dire qu'elles vivent quand même dans un monde aussi pourri. Euh, elles, sont, elles sont armées, elles sont mmh. violentes. Et c'est p... les seules à pouvoir survivre à un gaz visiblement toxique ah, mais qui a ça. décimé la, les, la, les, la, les hommes. La, la justice est complètement éclatée. Oui. <rire> il n'y a, a pas de justice, y pas de justice, de justice. il n'y a plus de, justice. plus de justice. La société retourne à un état primaire presque d'état de nature. Enfin, je veux dire, pas jusque là, parce qu'il y a des communautés. Euh... Il y a tout un truc aussi là-dessus. A... Oui, bon, bon, bref, bref voilà. sur la marginalité, la communauté, la norme, qui innerve le cinéma de Mandico, encore une fois. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, les, les femmes sont pas non plus euh, des anges quoi. Hein. Ah non, elles ne pas, sauvent pas, pas l'humanité quoi. Ah non, non non, c'est pas elles qui sauvent l'humanité, c'est pas nous non plus. Non. <rire> bon, on arrive à la fin de cette critique autour d'After Blue. Qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte Alors, <rire> qu'est-ce que j'en retiens Bah j'en retiens une expérience euh, de cinéma euh, unique quoi qui est euh, proprement dico, qui, qui est le seul, hein, qui est l'un des seuls à nous offrir ce, ce, ce type d'expérience, et avec plein de questionnements aussi, plein de questions. C'est bien résumé. Euh, bah, comme tu l'as si bien dit au début, euh, poussons les gens à aller découvrir le film en salle. Parce que je pense que vous le découvrez chez vous, non, vous arrêtez sûr. au bout de 10-15 minutes non, et possible. vous en avez marre. Au moins dans la salle de cinéma, vous êtes un peu dans ce carcan qui vous permet un petit peu ce, ce sanctuaire, j'aurais presque envie de dire, qui vous permet un petit peu de vous immerger là-dedans. Oui, Parce que je pense que clairement, vous mettez ça chez vous, c'est fini. Hein. Ah, vous oui. le regardez 5 minutes et puis vous allez dire, non, c'est trop barré, bon. j'adhère pas. Tous les films doivent être vus en salle. Exactement. Mais, mais celui-ci, enfin, si... ce style-là particulièrement. Exactement. Parce que sinon, vous risquez de, ouais, de, de perdre le truc. <rire> Parce que, c'est bon de le rappeler, c'est très particulier, c'est très atypique, c'est très barré. Très ça baroque. Peut, ça peut être un peu long. Ça peut être un peu long et compliqué à admettre à en tant que spectateur parce qu'il y a vraiment des moments où on peut être un peu désappointé devant ce type de film. Pour autant, comme tu l'as dit, ça reste une expérience de cinéma assez unique en son genre. C'est mmh. complètement iconoclaste, c'est assez barré. Euh, c'est pas assez mis en avant mine de rien parce que malheureusement, ce genre de film s'est un peu mis à la trappe. D'autant mmh. plus dans des semaines voilà où, comme cette semaine par exemple, on a quatre gros films qui sont sortis et qui éclipsent totalement mmh. la visibilité. Des petites perles genre The Power ou Ici After Blue. Mais, euh, mais clairement, ouais, essayez After Blue Paradisal de Bertrand Mandico. C'est. Voilà, peut-être que vous ne serez pas du tout convaincu, peut-être que vous allez adorer. Voilà, vous nous le direz. Ça. Et puis on verra bien, on fera le bilan après. Et c'est presque aussi efficace qu'un shoot de l'SD aussi, comme on disait. Quoi. Pas, pas besoin de prendre de la drogue. À quoi ça sert la drogue quand il y a des films comme ça Voilà ça sera la, la phrase, phrase de, de fin <rire> une belle <rire> phrase de fin comme ça la voilà. drogue c'est mal, Bertrand Rodicot c'est bien c'est mieux <rire> meilleur pour la santé voilà. Merci mon cher Albin d'avoir participé à, toi, à cette vidéo, j'ai hâte que tu me dises le prochain film qu'on va communiquer ensemble, j ai, j ai, je vais trouver vraiment... le film japonais, Alors, érotique, yes. je sais pas, un truc complètement, il va me sortir un truc perché, un truc de niche, voilà. ça sera magnifique, je pense qu'on pourrait faire d'ailleurs un épisode spécial, tu ouais. vois le film de niche avec Albin, ça, <rire> moi ça je me dis on va aller chercher ces films là, on va tenir quelque chose, <rire> mais d'ici là on va dire gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment. A plus, à bientôt. Et il ose dire à bientôt en plus. Oh là là, il va vraiment me sortir un truc, je sais pas ce si qu'il va me sortir.